Le point de départ de l'adoration, euh, c'est une cavale d'enfants, de, vraiment. Mais c'est vraiment, je crois, euh, et sans me comparer très modestement, c'est vraiment le, mon amour euh, infini pour la nuit du chasseur de, de, de l'automne plutôt. Euh, J'avais envie de raconter une histoire d'enfant à la première personne, donc euh, dans le point de vue d'un gamin, d'un gamin innocent, d'un gamin idiot. Idiot mais dans le sens... Euh, Dostoïevsien, hein. euh, pratiquement mystique, quoi. et qui tombe en, euh, amoureux, mais d'un amour euh, infini et pur. Et voilà, qui, qui, qui est constant, qui a une espèce de constance incroyable, et qui est face à, aux troubles, à la maladie, à la noirceur, à, aux abysses. C'est un film que j'espère, que je veux, que je rêve dans une émotion qui soit une émotion euh, euh, communicative. Donc le fait aussi d'épouser le point de vue d'un enfant, d'un adolescent euh, très perméable, euh, très attentif, plein de compassion, de commisération, eh voilà, j'espère que ça créera un, un impact émotionnel beaucoup plus fort que ce que j'avais pu euh, développer par, euh, précédemment. Et aussi, c'est un, un film qui clôt euh, une petite trilogie autour des Ardennes, euh, voilà, avec, avec des ponts entre les différents personnages, entre euh, les différents noms et tout ça. C'est un film qui, euh, malheureusement, et je ne me plains pas du tout, hein, mais est financé quand même très ric-rac, avec une ambition qui est quand même très très haute. Et donc euh, voilà, je, je me dois d'être le, euh, le plus sharp et le plus euh, directif possible. Et voilà, l'équipe de Manu et Manu me permettent énormément de souplesse. Et Manu travaille euh, vite et bien. Et puis ils sont, tout le monde est très concentré, tout le monde, est vraiment dans la, tout le monde joue la même pièce ici. Hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est très très attentif. Et, Très délicat, en fait. ça, ça, ça, c'est dans l'issue, ça, c'est ça qu'il faut. Action Supplie tu regardes. Suffit, suffit, suffit, suffit. attends toi L'autre sens. L'autre sens. Reviens. Va chercher. Va chercher. Il cherche vraiment des choses très précises. Il cherche vraiment à me pousser dans mes émotions bien en même temps. Pour l'instant j'ai pas eu les scènes les plus fortes on va dire à tourner mais pour l'instant ça se passe super bien tout le monde est sympa donc <rire> c'est Et D'abord j'ai trouvé Fantine c'était juste avant que le film, euh, film qu'elle a fait avec Anne Ecke soit, soit montré à Cannes. J'ai eu un coup de foudre incroyable. Je savais que ce serait elle. Euh, ce qui a été beaucoup plus long et délicat, c'est de trouver euh, Paul, euh, le petit Paul. Et donc, il a fallu que je voie euh, Jusqu'à la Garde, le grand film de Xavier Legrand. Et là, j'ai vu un gamin exceptionnel, je l'ai rencontré. J'ai passé du temps avec lui et puis, à un moment donné, il y avait une telle évidence. C'est au-delà de mes espérances hein, d'avoir trouvé ces deux gamins. C'est-à-dire qu'ils comprennent tout. Ils sont jamais faux. Ils sont justes. Et puis, je les mets dans des situations qui sont difficiles. Et puis surtout, euh, la route est, est cabossée. Elle est difficile. Elle est, elle est, euh, pour Fantine, c'est vraiment... Euh, voilà, il y a des ruptures émotionnelles qui sont insensées. Euh, euh, c'est une plongée vraiment dans, dans, dans, dans, dans la parano la plus excessive, la plus euh, pathologique et, et, et lui, euh, c'est vraiment un abandon euh, euh, où il absorbe tout quoi, tout, tout. Il purifie tout en fait. C'est vraiment une rencontre du feu et de l'eau complètement. Et on est vraiment dans quelque chose de très délicat. Donc euh, tout, tout se fera au montage. Ouais, ben, C'est la aura qui fume de l'opium. On va pas le refaire. C'est pas à cause tchèque du tchèque son. Tchèque Je suis pas dans les reflets. C'est pas vrai, j'ai le Et on va pas le refaire à cause de nous va juste pour charger la à caméra de on amène l'option en cachette le bio bouche vérifier merci les gars voilà. un... les crécidias ont besoin qu'on s'intéresse à eux vous le savez.